Mesdames et Messieurs les professeurs des écoles, des collèges et des lycées, depuis deux ans et demi maintenant, nous avons commencé à fonder l'école libérale du XXIe siècle, de la maternelle à l'université. En primaire, nous avons doublé le nombre de classes de CP sans augmenter le nombre d'enseignants, offert des millions au privés, réduit la liberté pédagogique en imposant des stages de formation et grâce aux tests de positionnement, retirer toute autonomie aux professeurs des écoles en faisant entrer dès le plus jeune âge les élèves dans une scolarité de la performance. Le collège ne sera pas en reste avec une réforme du brevet dès cette année pour le remuscler à la hauteur du nouveau bac. Nous avons également détourné le budget de l'éducation nationale pour financer un service national universel qui apprendra la soumission aux autorités aux élèves des classes populaires. Militariser l'éducation, c'est aussi leur enseigner que le travail commence dès la troisième, mais qu'il n'est pas question qu'il soit salarié. En lycée, nous avons réécrit les programmes au mépris de l'avis de tous les représentants des personnels et supprimé les questions qui fâchent des programmes, notamment en remplaçant Freud et Marx par Dieu. Nous avons doublé le nombre d'épreuves du baccalauréat tout en payant moins les correcteurs. Mais surtout, nous avons réduit le nombre d'heures par élève grâce à la suppression de 2700 postes. Avec Parcoursup, ce sont désormais les universités qui choisissent leurs étudiants, et non l'inverse. Cette année 2020 sera une grande année dans la construction de notre projet d'école à deux vitesses, mettant fin à la promesse républicaine d'égalité. Les établissements pour pauvres n'auront même pas de quoi rabâcher les fondamentaux nécessaires à la future chaire à patron, tandis que les établissements d'élite pourront enseigner en plusieurs langues à la classe dominante de demain. Afin de mener à bien cette entreprise de reproduction sociale, de nombreuses mesures ont déjà été mises en place. Nous avons diminué les fonds sociaux de l'éducation nationale, tout en créant des établissements internationaux pouvant se financer auprès des grandes entreprises pour accueillir les enfants de leur cadre. En créant un batch par établissement, nous nous sommes assurés que les enfants de la classe dominante ne souffrent d'aucune concurrence et que ceux des pauvres restent à leur place. Nous poursuivons la transformation des salles de classe en casernes, comportant drapeaux et hymnes nationales. Enfin, il était crucial de dissimuler la désaffection du métier d'enseignant par le recrutement massif de contractuels non formés et la suppression de 1800 postes au concours. C'est fait. Cette école du 21e siècle ne manque pas aux élèves, qui ne sont rien, en leur faisant croire qu'ils pourraient être autre chose. Elle reposera sur les épaules d'enseignants du 21e siècle, qui devront en premier lieu accepter un temps de travail encore supérieur, conformément aux souhaits du président de la République et dans la lignée des deux heures supplémentaires imposées plus d'heures par semaine, plus de semaines par an. En second lieu, ces enseignants devront être dociles face à la hiérarchie qui saura reconnaître les plus méritants, ceux qui acceptent toutes les tâches et les mutations fréquentes. Ces rotations rapides et les primes distribuées comme des sucres seront casser les collectifs. La disparition des commissions paritaires permettra aux chefs de muter selon leur bon loisir, sans contrôle syndical. Enfin, ces enseignants remplaceront les conseils d'orientation avec la fermeture des CIO et géreront les élèves lourdement handicapés, sans aucun accompagnement à la faveur de la suppression des instituts médicaux éducatifs. J'ai personnellement tenu à inscrire dans la loi pour l'école de la confiance la fin de la liberté d'expression des enseignants, car des syndiqués qui se battent nuisent plus à l'image de l'institution que ceux qui continuent de se suicider dans l'indifférence. Dans le cadre de cette relation de confiance, je m'engage à ce que le travail supplémentaire soit accompagné d'augmentations de salaire, dont le montant sera fixé le plus tard possible. Ces augmentations seront symboliques, étalées sur 15 ans et inférieures à l'inflation lorsqu'elles ne seront pas simplement gelées, comme nous l'avons fait au début du quinquennat. Après une carrière sous-payée, les enseignants toucheront une retraite diminuée de 500 à 1000 euros grâce à la réforme en cours. Ainsi, pour cette année qui commence, je veux vous remercier pour votre soumission sans faille et je veux aussi vous présenter tous mes voeux au service de ce projet de société aussi ultralibéral que réactionnaire. Vive la hiérarchie, vive les coupes budgétaires, vive l'armée, vive la France